Et si on organisait des séances de sport collectif à but caritatif Pour vous parler de cette idée folle de faire bouger les Avignonnais le dimanche matin au profit d'une association, je vous emmène à la rencontre de Simon Valdener, le créateur de l'association Solidaire. Il partage avec nous son parcours et met en avant le travail effectué par tous les bénévoles des associations qui agissent au quotidien et souvent dans l'ombre sur le territoire avignonnais. Territoire qu'il affectionne tout particulièrement, vous vous en rendrez compte dans cette interview. Bonne écoute Bonjour, donc je m'appelle Simon Valdener, euh, j'ai 28 ans, je suis avignonnais. Euh, et donc euh, voilà, je, je suis né ici donc, et donc euh, voilà, j'ai créé l'association Solidaire. Elle existe depuis fin août 2016. Euh, et donc le but de l'association, c'est de faire des séances de sport, de remettre les gens au sport en ayant un aspect caritatif, puisque les participants donnent 5 euros qui sont ensuite reversés à, à des associations locales en fait. L'idée est venue d'un euh, tour à vélo que j'avais fait avec un, avec un copain. Euh, le projet s'appelle euh, Cycle for Water et on avait roulé pour lever des fonds. Euh, pour, pour l'accès à l'eau potable, en fait, de, de, de donner l'accès à l'eau potable à des écoles en thaïlandaises, en fait, qui n'ont pas forcément des bons systèmes d'accès de, de, à l'eau potable. Euh, et donc, en fait, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a levé des fonds, on a levé 10 000 euros pour trois écoles. Et au enfin, retour de, de cette expérience, je suis revenu et je me dis, bon, ouais, j'ai quand même envie de continuer à, à faire euh, du sport. Et c'est vrai qu'allier les deux, le sport et l'associatif et les caritatifs, c'est quelque chose d'assez sympa. Et, euh, et du coup euh, bon j'ai commencé à faire une petite séance euh, voilà avec des amis euh, en leur disant voilà ben là vous, vous apporterez 5 euros on versera ça au secours catholique et, euh, et donc c'est un, un peu un, un peu de là quoi donc on a, on a réussi à lever 40 euros pour le secours catholique ce qui était toute petite somme c'est pas, pas grand chose mais voilà du coup l'idée c'était vraiment de faire du sport et en même temps lever des fonds pour des assos qui des gens qui se bougent quoi j'ai repris des études en ressources humaines, un Master 2 à l'IEDEX. Euh, donc, euh, c'est euh, voilà, un petit passe au cœur maintenant que je pars d'Avignon, mais je suis content de revenir à chaque fois. Euh, et, et, et voilà, donc j'apprends ce métier voilà, des ressources humaines. Je trouve que hum, on peut faire de la finance. Euh, classique, on peut faire de la finance responsable, on peut faire euh, l'économie, classique, on peut faire de l'économie sociale et solidaire, euh, on peut faire des ressources humaines, on peut faire des richesses humaines, on peut faire, on peut faire plein de choses. Quoi. Donc moi, les ressources humaines, évidemment, c'est euh, un métier que je que j'apprends je, que à découvrir, mais évidemment, c'est pour l'humain que j'y vais et, et on, on peut le faire dans des métiers ou des secteurs qui sont vraiment... Enfin, comme l'économie sociale et solidaire, on peut être RH dans une ONG, on peut être dans une grande entreprise et mettre en place plein de projets de responsabilité sociétale des entreprises, il y a plein de choses à faire. Quoi. Avant ça, j'étais euh, formateur en égalité professionnelle. Donc euh, j'allais dans les entreprises, dans les collèges et des lycées, et je formais euh, à l'égalité homme-femme dans le monde du travail. J'ai toujours été très impliqué dans, dans des associations, même à travers mes études ou même ici sur, sur le territoire avignonnais. Euh, C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui se bougent et qui ne sont pas forcément, euh, et qui sont pas forcément voilà, mis en lumière ou qui sont vraiment dans l'ombre, qui font un travail euh Très humble, vraiment. Et le fait de faire du sport pour ces gens-là, c'est aussi un message en leur disant voilà, ben, on n'est pas avec vous au quotidien pour faire du, vos actions, mais euh, on vous aide en vous donnant des, des, des, des petits fonds. Et en fait, euh, vous n'êtes pas tout seul, quoi. Parce qu'on connaît plein d'assauts qui recherchent des bénévoles et qui n'arrivent pas à en trouver, qui baissent un peu les bras en disant ben, voilà, en fait, les gens ne s'impliquent pas. Euh, mais en fait, oui, c'est une façon de le faire autrement, en fait. On le fait un peu pour ça, mais on le fait aussi, surtout, pour les autres. Et euh, c'est ce qui fait que l'initiative a, a duré depuis deux ans, quoi. Les premiers retours, c'était des, des, des bons retours. C'était avec des amis. Euh, euh, au début, toujours peu de participants. On était deux, trois, quatre. Euh, donc euh, des choses positives. Euh, mais en tout cas, la confirmation qu'on était sur une voie qui était vraiment sympa. Le, le fait de de commencer quelque chose. Il y a toujours un, un, une petite part risque au début en se disant bah, « Allez, on, on fait du sport. » Si on faisait du sport, on donnait 5 euros, on remet ça en arrière, on, on faisait une petite collecte de fonds pour une asso et si on renouvelait l'expérience. Et euh, bon après, ça oui, ça… Ça, ça a fonctionné, mais vraiment le, le fait de le renouveler, c'est vraiment le sentiment d'être, euh, ouais, de, de faire un truc cool, quoi, en fait, euh, faire du sport ensemble euh, dans un contexte qui, qui est, dans un cadre qui est génial, parce que c'est le, le palais des papes, c'est le rocher des dons, c'est Jardin des dons, c'est génial. En plus le dimanche matin, euh, c'est désert, il n'y a personne, hein, d'où le fait que les gens n'arrivent pas à se lever. Euh, L'avantage, c'est que c'est vraiment vide et qu'on a l'impression d'avoir cette place qui est hyper connue pour soi. Voilà, mais, et, et après, voilà, de faire du sport ensemble. Et, il euh, y a un truc qui se passe, il y a un truc d'émulation de, de sport quand on, quand on est ensemble. Euh, souvent il y a une petite appréhension en disant bah « voilà, non, c'est fait longtemps que j'ai pas fait de sport, donc j'ai un peu du mal à m'y remettre ». Mais le fait d'être en groupe on est vraiment porté, et, et le fait d'avoir des coachs qui nous permettent de faire des, des exercices avec plusieurs options, voilà, le fait ça rend la chose un peu plus accessible à, à tous, et, et au final on est content. Aujourd'hui, on, euh, on a près de 500 sportifs qui sont passés par... Un, par solidaire, on est, euh, donc ça peut être les mêmes sportifs, hein, en tout cas on a fait un petit peu les comptes là, pour voir. On a récolté plus de 2600 euros euh, pour une quinzaine d'associations. Nous, enfin, on a vraiment tenu à ce que les 5 euros soient, soient intégralement reversés à, à l'association. On, on aurait pu par exemple garder 50 centimes pour l'organisation, les frais, mais on a décidé que tout soit remis à, à l'association. Et donc ça, même pour, pour donner foi à, à l'asso, on, on a même inscrit ça dans les statuts, Donc tellement qu'on a voulu que ça soit important. Euh, on a pu faire quelques partenariats aussi, on en a fait avec Decathlon, qui a reversé euh, la même somme que ce qu'on a reversé au, à l'œuvre des Pupilles par exemple. Donc ils ont, ils ont matché la somme pour doubler hein, en fait la cagnotte. On a fait un partenaire avec, euh, oui, avec la caserne des pompiers d'Avignon, du coup, qui sont venus faire euh, une sensibilisation au gestes qui sauvent aux participants. 1er janvier, on a fait euh, une session avec Jérémy Azou, champion olympique d'Aviron, voilà. Euh, voilà, on a fait des élections sympas, on est, on est, on est content de ça. Et donc euh, là maintenant, on est en, on est en train de s'approcher petit à petit des centres sociaux. Ça c'est un gros, euh, un gros chantier aussi. Mais on aimerait bien un peu délier euh, cette, euh, ce cloisonnement entre intra extra extramuros et essayer d'avoir les, les personnes et les bénéficiaires, en tout cas les personnes accueillies des centres sociaux, venir en centre-ville et faire du sport avec nous. Alors, ça, serait, ça serait intéressant. Donc on a un contact positif pour l'instant, mais voilà, on prend des bénévoles, donc euh, la démarche partenariale est un peu lente et c'est normal aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, comme euh, ça se fait des, des choses, mettre du temps, mais en tout cas, euh, ce qui est bien, c'est que dans l'initiative, comme il y a beaucoup de bonne volonté, des choses très positives, ça se met toujours en place. quoi. L'assaut a vraiment pris un peu plus d'ampleur, a grossi un peu plus, et maintenant on arrive à remettre des chèques de 500 euros, par exemple. Donc, euh, donc voilà, on a fait un, un beau chemin, qui est sympa, depuis deux ans. Euh, on, est, on est cinq. On est cinq, on est euh, trois administrateurs dont Marie, qui est maintenant ma femme, <rire> et Lucie, et moi. Donc on a vraiment une, une, un mode de gouvernance très collégial, en fait. Donc euh, c'est un peu, voilà, c'est un peu... L'ADN de solidaire c'est vraiment on décide ensemble, on fait les choses ensemble. Il n'y a pas de tête de, de, de, de session même si aujourd'hui c'est moi qui suis derrière le micro, en tout cas, on passe la parole, euh, voilà, on répartit un peu. Et, euh, et voilà, le but c'est vraiment voilà, de, de continuer à garder cette horizontalité dans les, dans les décisions... Pour la session. <rire> pour ça on vit de fonds propres en fait, hein. c'est nous qui payons un peu tous nos, nos équipements, enfin on a très très peu de dépenses en fait, qu ce qui est nos t-shirts, euh, une baffe pour le son, euh, on a fait une banderole euh, qui nous a coûté 60 euros mais c'est rien, c'est des petites dépenses, c'est pas, pas grand chose. Mais euh, c'est peut-être un peu l'idée de ça aussi, c'est de pouvoir faire des choses avec, euh, avec peu. Euh, et, euh, et aussi c'est bien de, enfin nous on tient aussi à à garder une proportionnalité dans, dans dans, dans les choses qu'on... Ah, si on a eu... Un, on a, la seule subvention qu'on a eu, je, je m'interromps, mais en fait on a, on a reçu un chèque de 50 euros parce qu'on a, on a, on a fait un podium au, à la course de, de, des 10 km de la CDPAP en équipe. Alors du coup on a eu 50 euros, du coup... Ouais, c'est notre première subvention. <rire> Donc ça ne couvre absolument pas les prix qui ont été engagés. Mais après voilà, c'est comme n'importe qui qui va donner à la fin de l'année un chèque à, à TD Carmonde ou enfin, au Secours Populaire. Nous c'est pareil, nous, notre argent on le donne, on le donne au, à Solidaire et aussi le dimanche matin on participe même au, au, au fond aux 5 euros en fait. Hein. Les coachs donnent même 5 euros euh, qui iront dans la cagnotte en fait. Donc euh, voilà, fin, y a, en général il n'y a, a vraiment on a aucune personne qui nous a demandé des comptes. Et, et Enfin voilà, je pense que ça c'est normal parce qu'on est hyper transparent là-dessus aussi. Quoi. Les assos, on les, on les choisit euh, euh, en, en, en les laissant d'abord venir vers nous. C'est une priorité, donc on, on priorise celles qui, celles qui remplissent le petit formulaire en ligne et qui euh, prennent la peine vraiment d'écrire ce qu'elles font. Euh, après, de bouche à oreille. Quand on, on, on, bon, on privilégie, on privilégie pendant surtout les, les assos qui sont euh, de petite taille qui n'ont pas forcément de subventions euh, et qui, euh, pour nous, font un travail de terrain qui, euh, qui mérite d'être soutenu. Ce qu'on demande, c'est qu'elles aient euh, un, une action sur Avignon. Donc on a longtemps limité euh, à, à ce qu'elles soient vraiment purement avionnaises. Mais là, bah, si elles ont une action sur Avignon, mais qu'elles sont basées par exemple à Carpentras, comme, euh, comme ce, qui cas, ce qui était le cas pour euh, Réseau, par exemple. On a quand même dit « OK, bon, on y va ». Et on a on fait des récoltes de fonds. Et souvent, pour nous, ces petites subventions, elles sont cruciales. Pour démarrer, quand on a 100, 200 euros, ou quand ces sommes-là nous manquent, c'est une des plus grandes barrières. Après, une fois que cette petite somme est récoltée, c'est là où on en fait le plus, en fait. Pour moi, c'est le plus grand levier, en tout cas financier, c'est les premières, les premières sommes. C'est vraiment le plus dur, parce que... Euh, souvent c'est des grandes structures qui sont, qui sont très roulantes routinières qui, ont, qui arrivent vraiment à percevoir ces fonds-là mais, euh, mais souvent euh, ces petits projets sont portés par, par, euh, par, des, par des, des, des, des bénévoles qui ont euh, un, un grand euh, levier d'action, je ne sais pas si il y a un terme pour dire ça, mais en tout cas il y a un, y a un grand pouvoir d'action par ces gens-là et il faut les trouver, il faut les aider voilà. Donc ça c'est une action prioritaire aussi pour nous on entend souvent ça, à Avignon, il se passe rien, il n'y a pas grand chose, c'est un peu mort le soir. C'est ce que les gens disent en général. Enfin, mais quand on est un peu d'Avignon, on sait que les événements, bah, il se passe énormément de choses. Que, qu en fait, euh, ouais, voilà, après, euh, enfin, les, gens, ouais, les gens se bougent beaucoup. Il y a quand même pas mal d'associations hein, sur le territoire. Hein. Donc, euh, je pense que ce qui est bien sur un petit territoire, c'est que les gens sont, se connaissent, sont très reliés aussi. Il y a peut-être moins de turnover que dans les grandes villes. Donc, ça fait peut-être un, un travail qui est moins décousu dans le temps. Euh, je sais pas. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bon, on est comme une ville, une ville pauvre. Je hein. crois que c'est la 14e ville la plus pauvre de France. On est le département le plus pauvre de France, de, de PACA en tout cas. Donc il euh, y a vraiment une urgence, euh, une urgence à avoir ce tissu associatif. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est important d'aider ces gens-là je sais je disais ça mais c'est un peu les globules rouges de la société qui amènent le sang un peu partout enfin c'est vraiment des gens qui s'investissent beaucoup et qui tiennent un peu la cohésion sociale et je trouve que souvent ils sont très dévalorisés mais en fait c'est eux qui tiennent le truc quoi nous de toute façon alors en fait on fait cinq séances de sport pour une association donc euh, c'est cinq séances donc tous les 15 jours donc ça fait deux mois et demi qui sont vraiment dédiées euh, à l'association qu'on soutient en fait euh, après ça permet aussi de vraiment de enfin moi ce qui est ce que ce qui j'aime le plus, je crois, dans ce de c'est vraiment euh, de découvrir les assos qu'on qu aide en fait. Parce qu'on a, on a cinq semaines où on va vraiment euh, prendre contact, euh, découvrir ce que l'assaut fait, euh, euh, en parler, voir les messages qu'il faut faire, faire passer pendant les séances, euh, voir où, quand on remet la, la, le chèque, euh, faire venir accueillir les bénévoles, accueillir les bénéficiaires, par exemple le refuge, on a accueilli, accueilli des bénéficiaires du refuge par exemple. Donc c'est des, des, des, des homosexuels jetés à la rue par leur famille. Donc on, on est plongé dans des thématiques, Sans pour un aussi, qui nous ont fait découvrir leur thématique des, des, des jeunes euh, euh, migrants qui ne sont, euh, voilà, sont pas reconnus dans, leur, dans le fait qu'ils soient mineurs et qui, qui errent quoi. Enfin, est, on est plongé dans des thématiques. Et, euh, et quelque part, toutes les 5 semaines, c'est une autre thématique. Et, et c'est génial quoi, parce qu'on d'habitude, ce n'est pas un article qu'on lit, c'est vraiment des gens qu'on côtoie, c'est des bénéficiaires, c'est des euh, enfin donc c'est vraiment cet aspect là d'être au, au contact de, de plein de gens euh, qui, euh, qui portent des, des, des voilà des, un peu des des, des, des, des des fractures dans une société quoi et donc ça voilà qui, qui essaye de les, de les résorber parce qu'on enfin Enfin, je me mets dedans, mais on, on mène quand même une mission de service public. Enfin, je veux dire, c'est quand même là où on est un peu dans l'angle mort de l'État, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui... La thématique des migrants, des femmes euh, qui, qui subissent des violences conjugales. Enfin, je veux dire... Euh, euh, enfin, c'est fou que ça soit porté par des, par des bénévoles et que, euh, qui, qui rament, qui doivent faire appel aux fonds privés, souvent, à leurs propres fonds. Euh, enfin, moi, des fois, je trouve ça génial, mais ça me fait un peu peur aussi. Donc, je me dis, voilà quand je vois aussi que les collectivités sont de plus en plus demandantes, regardantes, elles demandent vraiment des, des, des indicateurs de performance pour ces, pour ces associations-là. Euh, voilà, je me dis, bon, voilà, il y a des petites choses qui, qui fonctionnent mal. Donc, euh, donc voilà, après je me dis, mais qu'est-ce qu qui se passerait s'il n'y avait plus toutes ces structures-là C'est euh, ça que je, je dis, on, on, enfin, ces structures, elles tiennent une cohésion sociale, elles tiennent un tissu, c'est vrai vraiment, vraiment le vrai tissu associatif. Hein. Et elles ont besoin de... Voilà, de elles ont besoin de fonds une, elles ont besoin de se connaître, euh, elles ont besoin de temps, elles ont besoin de moyens. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment super d'être plongé dans ces, dans ces structures-là. Et c'est vrai que... Nous, il n'y a pas euh, une chose plus importante qu'on peut faire que de leur, que leur donner de l'argent. C'est vraiment le plus, euh, le, le plus crucial. Quoi. Le premier chèque qu'on a remis au Secours Catholique, euh, 40 euros, euh, j'étais hyper fier, j'étais trop content. Euh, et c'est vrai que le fait de dupliquer ça, de, de grandir les sommes euh, et d'arriver assez facilement à donner des chèques d'un de, peu plus de 300 euros maintenant sans vraiment trop, trop forcer c'est génial quoi, c'est vraiment beaucoup de satisfaction euh, et bon ça reste des petites sommes pour les assos mais c'est quand même un, un bon petit coup de pouce quoi j'avais un conseil à donner pour une personne qui a, qui a envie de lancer son projet euh, c'est euh, c'est c'est bon déjà première chose de voir si ça n'existe pas donc ça la recherche elle est vite faite hein, on, on appelle une à ce ou deux. Les gens sont très reliés ensemble, donc ils sont en mesure de dire si, si c'est fait ou pas. Si c'est pas fait, ben voilà, il faut il faut y aller. Euh, il faut, faut se faire aider, mais il faut vraiment vraiment pas hésiter quoi, parce que il euh, y a besoin d'idées nouvelles, il y a besoin de, de personnes qui lancent des nouveaux concepts, il y a besoin, il a toujours de, de rafraîchir un peu euh, les choses. Et même si c'est déjà un petit peu fait, voilà, ça peut être fait un peu différemment. Mais euh, mais voilà, c'est aussi par euh, oui, un peu par respect par, pour le travail qui est déjà accompli. Moi, j'ai déjà entendu parler, par exemple, des structures associatives qui, euh, qui, euh, qui, qui font des actions euh, qui se ressemblent. J'ai déjà entendu le, le mécontentement de, de personnes en disant Ah, ouais, ça fait deux ans qu'on fait ce projet, et puis d'un coup, la structure. Donc, euh, enfin, voilà, c'est pas. Après, il y en a qui parlent de coopétition, voilà, il y a ce nouveaux concept clés, mais, euh, mais c'est vrai que c'est bien quand même dans le milieu associatif de, de s'entendre. Euh, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande entraide. Donc, euh, je me souviens par exemple de la mobile douche, euh, ça c'est une espèce de vanne qui euh, circule sur Avignon pour proposer aux personnes euh, sans-abri des, des douches en fait, hein, de, donc c'est une caravane. Mais tout de suite, il y, y a un réseau qui se crée autour de, de ça pour, pour griffer d'autres initiatives. Donc ça c'est vraiment très très bien, c'est super. Donc je pense que la personne qui a envie de lancer son projet, il ben, euh, faut y aller, quoi. Faut, pas, faut pas hésiter. Et euh, on s'en fout de se planter en fait. Hein qui nous regarde. Il y, a, il y a toujours mille freins en fait, euh, mais, mais bon après il hein, faut juste y aller et puis... Euh... Moi, je me souviens toujours d'une de, de, de, de, amie qui me disait, qui avait créé sa boîte et elle avait lu un bouquin qui s'appelait euh, « Créer sa boîte sans business plan ». Et des fois euh, <rire> on, est, on est beaucoup plus... enfin euh, on, on, on, on se met souvent des œillères en fait. Euh, et le but, c'est ça, le but du milieu, de, de mener un projet dans le, dans le milieu associatif aussi, c'est euh, de retrouver cette liberté, cette spontanéité, de, de construire avec d'autres personnes, de, de faire un projet qui s'adapte à la situation euh, du territoire, quoi. Et d'un peu innover, parce qu'en en fait, chaque idée peut être la même, mais sur un territoire, elle sera vraiment différente, en fait. Donc, je pense qu'il faut rester léger. Après, euh, bon, même souvent, on avait... Après, c'est une volonté aussi de, de, de garder les choses petites, parce que souvent, on s'est mis un peu à la bourre en se disant, voilà, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on qu ait plus de monde, il faudrait peut-être commencer à faire des, des, vendre des t-shirts, euh, commencer à solliciter pour plus de subventions. Et on a eu cette discussion entre nous. Vous savez, mais après, qui est-ce qu'on veut être Est-ce qu'on veut être une, une, une grosse association avec brasser euh, enfin, beaucoup de choses Ou est-ce qu'on a envie de rester petit et fidèle à, au concept qu'on a envie de faire et donc, c est, c est, On en a discuté ensemble. On s'est dit bon, bah, voilà, si on n'est pas même aussi proactif sur les financements, qu on, qu on, les subventions qu'on demande, c'est aussi parce qu'on veut faire avec peu, c'est une volonté, et euh, qu'on peut faire avec peu. Et du coup, il y, y a moins d'enjeux. De toute façon, il faut toujours prendre un peu de risque. De toute façon, hein quand à chaque phase de transition il euh, y a toujours une façon euh, on est toujours il y a toujours une instabilité mais euh, il faut il faut toujours écouter ce qu'on ce qu'on a ce que les treps nous disent de faire de toute façon et et... enfin, moi je me souviens quand je suis parti à vélo faire ce tour à vélo, on avait des vélos en bambou. C'est génial, on a roulé huit mois de Toulouse jusqu'en Thaïlande. Et, euh, et en fait, j'étais avec un copain qui est... son bonhomme n'a pas pu partir. Et à trois semaines, il m'a dit Bon, écoute, j'ai mon bonhomme qui peut partir. Est-ce que ça te dit de partir avec moi Et du coup, en trois semaines, on est parti à faire un euh, moitié de tour du monde à vélo et c'était génial quoi. Mais il faut y aller, hein. il faut prendre des risques. Et aujourd'hui, c'est une des expériences les plus importantes de ma vie qui m'a fait rencontrer plein de cultures, plein de gens différents. Euh et, euh, et C'est vrai qu'il y a toujours une part risque dans, dans les projets qu'on fait, mais il faut toujours se lancer. Puisque tu parles de l'autorisation d'occuper de, de, l'espace la, public, en tout cas ça n'a jamais... Euh, enfin ça a été une barrière quand on a commencé à faire les centralisés en disant ben voilà, on sait qu'au plus de cinq personnes, il faut qu'on qu qu déclare en préfecture un rassemblement. Mais bon, en même temps, si on veut faire ça de façon régulière, on peut pas faire une déclaration à la préfecture toutes les semaines. Enfin, euh, c'est pas possible. quoi. Donc, on, on a continué comme ça. Il euh, y a Beaucoup d'élus qui sont venus euh, même euh, sur la place du Pays des Pop faire du sport avec nous. On a eu un député, on a eu euh, <rire> les élus de la, de la ville d'Avignon, euh, euh, on n'a pas encore eu le, madame le maire. Euh, mais en tout cas, voilà, tout voilà, tous sont au courant qu'on euh, qu qu mène des séances sportives sur la place du Pays des Pop. Et même la, le tourisme nous référence, ça n'a ça ça jamais posé aucun problème, et d'autant plus qu'on qu ne fait pas on fait pas de gêne on fait pas de beaucoup de bruit et, et qu'il n'y a pas grand monde en plus donc euh, disons que voilà on s'en mêle pas trop quand on, on a déclaré une fois euh, l'autorisation quand on sent qu'il y a des gros événements donc euh, quand on a, on a fait venir par exemple la, les pompiers qui sont venus faire avec les secours on a eu besoin d'un véhicule donc là on a, on a fait une autorisation qui a été visée par la municipalité mais disons que, euh, que pour l'instant ça n'a pas posé problème et je pense pas que ça devrait en poser c'est peut-être ça le, le truc c'est que c'est que comme tu vois si tu fais tu fais ça pour toi parce que tu tu t'as rien à perdre en fait c'est un truc que tu kiffes donc tu t'as vraiment rien à perdre ça s'arrête ça s'arrête bon c'est pas grave tu auras passé du bon temps mais aussi tu fais ça pour les autres donc comme tu fais ça pour les autres et pour et pour lever des fonds pour des assos euh, aussi enfin tu tu t'as rien à rien à perdre tu vois donc enfin euh, je trouve que quand tu quand tu crées ta boîte et tu fais ça pour toi enfin je pense que Ouais, tu t'impliques tu, tu, tu là-dedans, euh, mais tu es le, le propre récipiendaire de, de, de, ce que tu, de ce que tu entreprends. Mais là, quand, enfin, c'est pas moi qui change. C'est euh, c'est un concept. C'est euh... donc y a pas y a pas. Euh, c'est pas grave si on se casse la gueule, quoi. <rire> ce que c'est que mon esperluette euh là, peut-être, j'ai deux choses qui me viennent en tête. Alors, la première, la euh, bon, une un peu, plus, un peu plus massif que l'autre. Bon, je vous conseille par la plus légère. Euh, la plus légère, c'est un film que j'ai vu dimanche soir. Ça s'appelle « A feel good ». Et, euh, et c'est, bon, ça avec Jean Dujardin. C'est euh, bon, filmé dans un, dans un centre Emmaüs. Et euh, c'est, bon, c'est Jean Dujardin qui arrive avec, euh, bon, je ne vais pas faire le spoiler, mais en tout cas qui arrive avec un concept de... Euh, de, de, voilà, de pouvoir de, de redonner un peu, de faire de, de la chirurgie esthétique et low cost à, à ces personnes accueillies, à Emmaüs, et, et, et, et qui découvre en tout cas, enfin on découvre à travers ses yeux ce qu'est qu un centre Emmaüs en fait. Et c'est vrai que c'est beau, c'est super. Donc là, je trouve ça hyper léger, on a, on a beaucoup. Donc ça, ça me, ça me fait penser à ça, j'adore. Euh, et après, j'ai une deuxième espèce mon c'est mon papa, moi, qui est, bon, qui est un petit peu malade en ce moment, et qui, euh, et qui se... Qui se bat beaucoup dans la maladie et c'est vrai que je le trouve extrêmement fort et c'est vrai que c'est jours on vit un peu au jour au jour avec avec lui c'est vrai une grande grande force c'est vrai que même dans dans, dans, la, dans la maladie les choses les plus profondément dures des fois il y a des lumières qui se sortent et c'est vrai que c'est une source d'inspiration pour moi Merci Simon pour ce moment passé avec toi et surtout merci pour ta sincérité. Tu m'as donné l'impression d'une force tranquille qui agit avec son équipe pour aider au développement et à une meilleure connaissance du tissu associatif avignonné. En restant actif sur ton territoire mais sans te donner des objectifs inatteignables, tu nous prouves que l'on peut faire avancer une association sur le long terme sans perdre toute son énergie. Je souhaite une belle vie à Solidaire, même si je suis basé un peu trop loin pour vous rejoindre le dimanche pour faire une séance de sport. Merci également à la péniche Altea de nous avoir accueillis pour enregistrer cet épisode. Si vous n'avez pas encore écouté Séverine nous parler de son idée folle d'ouvrir une péniche dédiée au bien-être et se créer un travail en accord avec ses valeurs, c'est le moment de vous rendre sur notre site internet www.esperluette-podcast.fr. Vous pouvez également échanger avec nous sur notre compte Instagram podcast.esperluette. À une prochaine, on l'espère, Luette, évidemment